Selon les utilisateurs, une âme mobile réussie, finalement, c'est très simple. Ils veulent une application qui soit rapide, facilement accessible et qui réponde à leurs besoins immédiatement. Du pragmatisme. Ce que veulent les utilisateurs, c'est du pragmatisme. Ils ne veulent pas d'application fourre-tout avec plein de use cases. Ils veulent que ça rende le service au bon moment. Et au bon moment, j'en ai besoin, elle est là. À la différence d'un site web où je vais être beaucoup plus tolérant, une application mobile, elle doit être directe à l'efficacité.